Ah, pour le cas de je sais plus, aidez-moi, mais... On mmh. va ouais, ça peut être une bonne idée. Euh... Bah pour nous deux aussi, euh, une cocotte minute ah, C'est pas mal ça, une cocotte minute